La reconquête industrielle, c'est la reconquête, c'est-à-dire que on sait ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on doit gagner. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. <rire> oui. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Cette semaine, vous avez été nombreux à me suggérer la prestation publique de notre ministre délégué auprès de l'économie, Agnès Pagnier-Runachet. Si ce nom ne vous disait rien, rassurez-vous à moi non plus. Paraît-il que c'est cringeant? Paraît-il que c'est malaisant? Nous allons le découvrir ensemble sans jamais tacler gratuitement. Mais avant de commencer, Allez, une fois n'est pas coutume, j'enregistre cette petite séquence de pub après la vidéoscopie, donc j'ai de l'avance sur vous, je sais ce qui va se passer dans les prochaines minutes, vous n'allez pas être déçus, enfin plutôt si, vous allez être très déçus, non pas de moi, mais de la performance oratoire de votre élu, est-elle élue Non, elle n'est pas élue, elle est ministre déléguée, donc elle n'est pas, pas élue, elle est choisie. Enfin, quand même, indirectement, elle nous représente devant l'industrie, devant la France, devant le monde. Eh bien, pour ne plus que des représentants se tapent la honte à s'exprimer aussi mal en public, nous allons lui donner les moyens de s'offrir une de mes formations. En l'occurrence, évidemment, vous l'avez deviné, devenez intéressant, un points parler en public, voilà, parce que 175 euros hein, pour une ministre déléguée, c'est peut-être un, peu, un petit peu cher, donc nous allons descendre le prix à presque 100 euros, à, à, légèrement à quelques euros juste au-dessus, ça fera 40% de réduction, c'est pendant 24 heures seulement, c'est-à-dire jusqu'à demain minuit, hein, date faisant foi. Là, c'est la date de sortie de la vidéo, donc 40% de réduction sur mon séminaire, parler en public, téléchargement immédiat matconsulting.fr, lien à l'écran, avec le coupon que je vous dévoile dans quelques minutes, un petit peu de patience, chronomètre dans le coin de l'écran, on s'enfile la vidéoscopie, on découvre le coupon à la fin, souvenez-vous vous, vous n'avez que 24 heures et c'est pas tous les jours que je fais ce genre de réduction, la dernière fois c'était en 2020 et c'était avec Michel Onfray, la fois précédente c'était en 2019 avec Solange Te Parle, donc euh, croyez-moi ça sera pas dans 15 jours qu'on va refaire une pari. Alors, message à ceux qui ignoreraient le principe des vidéoscopies, vous me soumettez la veille via le hashtag Vidéoscopie sur les réseaux sociaux les contenus que vous estimez euh, polémiques ou que vous estimez mériter un regard externe un peu avisé. Je ne veux pas dire neutre parce que la neutralité est utopique. Je m'efforce d'abord de ne pas consulter les contenus avant car je suis un mauvais comédien et je n'arriverai pas à recréer le lendemain la sensation de, de fraîcheur. Je très mal donc je joue mal la surprise ou le texte des autres. Par contre je suis excellent en, en, en public, ça fait 15 ans que je fais des conférences euh, et euh, elles s'arrachent et c'est mon métier. Donc encore une fois esprit de nuance et euh, remarquez pour ceux qui pensent que je me la pète que je souligne toujours là où je suis pas bon. Donc, je sais parler en public, mais pas mentir. Donc, je vais extirper de ce que je suis en train de voir euh, tout ce qui me saute aux yeux en première instance. Première remarque de professionnel, la salle est mal chauffée, voire pas chauffée du tout. Je parle de l'ambiance, pas de la température. La mise en scène est totalement impérialiste, puisque c'est la... et, et en plus ringarde, hein, car le rond au centre... Et la mise en scène euh, TED euh, typique, il n'y a que la couleur qui change. Si la forme est déjà empruntée à un concept américain ringard d'il y a dix ans, euh, ça ne présage rien de bon pour le fond. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que... Oui, bon, alors, t'as pas respiré au bon endroit puisque euh, tu n'es censé respirer que le temps de laisser le mot résonner chez le public et le public te rattraper. Secondo, euh, c'est assez malaisant au niveau de la posture. D'abord, c'est très laid, cocher le répéter tout le temps. Surtout, si vous faites un geste, jamais au-dessous de la taille. C'est vulgaire. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Une, un homme est, enfin, chez n'importe qui, mais à fortiori chez une femme. C'est très d'avoir les bras, les mains en dessous de la ceinture, il suffit de regarder sa posture à 0012, euh, les mains sont le prolongement de la parole, les mains tiennent les fiches, les, miens, les mains assaillent le, le discours et la posture. C'est horrible, mais ça c'est un détail. Ce qui est plus choquant, c'est que le texte est entièrement écrit, ce qui pour une intervention de 6 minutes... 48 si elle est dans son intégralité n'est pas normal d'accord pour quelqu'un qui a fait son métier sa vocation de s'exprimer publiquement au nom d'un état c'est d'emblée assez faible tout ça est assez grotesque et, et si au moins c'était soutenu par une forme mais là la forme est absente c'est très très très mauvais il faut absolument rester bien jusqu'à la fin il faut qu'on fasse un coupon pour agnès panier runacher et il faut qu'elle accède à mes contenus parlés en public, parce que là, elle ne peut pas se discréditer à ce point, ça va nuire à sa carrière. C'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Mais ça, c'est pas grave, la petite bafouille, on l'aurait tous faite. D'une idée qui devient un produit. La magie. Vous avez remarqué que spontanément, hein, euh, sans y penser, car je, je, je m'autorise à croire qu'elle n'a pas forcément de retour d'image immédiat, ce qui se voit dans le fait qu'elle n'a pas le point d'accroche et qu'elle balaye un peu... Hum, perdu le public des yeux, elle n'a ni de retour immédiat par l'image, ni de retour par une personne. Si elle avait un interlocuteur de confiance dans le public, un petit peu comme moi, je demande avec mes auroras, elle aurait un, un point d'ancrage. Donc là, elle manque de point d'ancrage, mais ça, c'est pas grave, c'est encore une fois excusable, on ferait pareil à sa place. Il ne faut jamais tacler gratuitement quand on, ferait pas, quand on ferait pas mieux. Là, je ne ferai pas mieux sans interlocuteur ni retour. Par contre, elle a tout de suite quand même compris que les mains en bas, ça n'allait pas le faire. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit, là, les, les fameuses règles immuables de la, de la posture, etc. Finalement, les gens qui ont un peu de bagou, un peu d'expérience médiale, et les sentent à défaut d'en avoir conscience. Donc les mains en bas, heureusement pour elle, ça n'est pas resté longtemps, mais ça prouve qu'encore une fois, je l'avais bien vu, puisqu'elle a tout de suite euh, apporté un correctif. Euh, du ballet euh, des robots, du ballet des hommes la magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre là de... Là, là, là. Je pressens la techno qui n'a jamais mis un pied dans une usine. Le balai des robots, le balai des hommes. Euh, là, c'est un oxymore. C'est-à-dire que les robots remplacent les hommes. Euh, le... Les machines sont un exosquelette qui décuple, qui s'entuple ou qui multipluent notre, notre puissance. Et donc, euh, les deux sont, sont, sont, sont orthogonaux. Soit on a des robots, mais on a moins d'hommes. Il suffit d'aller au monoprix pour le voir. Euh, ça y est, l'avenir prédit aux caissières est advenu. Ça y est, il y a des caisses automatiques, il n'y a plus de caissières. Tout ça est en fait une question énergétique. Énergie abondante égale machine égale consommation de sous-sol égale euh, moins d'hommes pour les piloter euh, énergie moins abondante égale plus d'hommes au travail égale également plus de consommation du sol et pas du sous-sol et euh, ceci, ceci est une, une, une réalité pragmatique qui ne me semble pas un bon support à évocation poétique donc soyons très subtils la rhétorique de la magie pourquoi pas par contre une euh, comparaison n'est pas raison Adjoindre les mots euh, « homme et machine, robot et employé, comme ça, dans une euh, figure de style qui n'en est pas, ne me semble pas digne d'une ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. Combien de jours de ta carrière de technocrate, hein, je me suis laissé dire que tu étais zénarque, Sciences Po HEC, Combien de jours as-tu passé dans, un, dans une usine ou dans un entrepôt Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, vous allez me dire, parce que je vous connais, vous êtes toujours prêt à renacler. Vous allez me dire, toi non plus, Stéphane, tu, tu es un bourgeois, tu es précieux, euh, tu es un, je sais pas quoi, tu es un sociologue. Tu es un... Non, non, non. Avant, j'étais ingénieur en mécanique. Rappelez-vous. Et dans mon école qui s'appelle Sudmeca pour pas la nommer, le premier stage était à l'époque, et j'espère que c'est toujours le cas, par obligation, un stage ouvrier. Voilà. Donc j'ai passé, alors je crois que c'était quelque chose comme... 6 ou 8 semaines, j'ai un doute. C'était un été, donc ça devait être 8 semaines. J'ai passé l'été, donc, de 89, si je ne m'abuse dans l'usine, enfin c'était pas une usine, c'était une unité d'intervention rapide d'EDF dans le, la, les gorges du Var, dans les Alpes-Maritimes et autour du fleuve Le Var, car l'électricité des Alpes-Maritimes en France à l'époque était hydroélectrique, elle provenait donc des chutes d'eau, des dénivellations, électricité propre, et entre autres, enfin à l'époque c'était moins le sujet, donc j'ai fait l'ouvrier j'ai euh, nettoyé l'atelier. J'ai euh, participé au euh, grec frite blague de cul à midi. Je sais ce que c'est. Ensuite, je l'ai vu ensuite de l'extérieur parce que tu progressais en stage. Tu passais d'ouvrier à dessinateur en bureau d'études, puis à ingénieur et en ingénieur, j'ai collaboré de nouveau avec des ouvriers de ma position d'ingénieur pour des expériences de, euh, de contrôle thermique d'aile, de satellite chez euh, Thomson à Sofia Antipolis et chez Alcatel Espace à Cannes. Alors ah, que je sais ce que c'est. J'ai l'impression, par contre, là de m'adresser à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un atelier, puisque quiconque a passé, ne serait-ce qu'un mois ou deux euh, en usine, c'est que euh, c'est le lieu où la segmentation des rôles joue à plein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a jamais un contre -maître. Jamais un dessinateur de bureau d'études ou jamais un ingénieur n'oublie sa place et n'oublie son rôle. C'est une utopie qui est presque euh, insultante. Et d'ailleurs, vous leur demandez à chacun, il ne voudrait pas occuper le rôle de l'autre. Vous, vous dites à l'ouvrier « veux-tu devenir ingénieur maintenant ?» Non, car il est convaincu qu'il a une primauté de savoir, une, une préhension plus directe sur le problème que l'ingénieur, qu'il voit de son bureau, et évidemment l'ingénieur de son bureau est convaincu qu'il a le primat de la largeur de vue, qu'il voit plus les conséquences et les causes que, que l'ouvrier. Donc en fait, aucun ne voudrait... Aucun. 95% ne voudrait pas occuper le rôle de l'autre. Et prétendre comme ça, en une figure de style, les badigeonner et les homogénéiser euh, me semble démontrer que tu n'y as jamais mis les pieds. Ce qui, pour encore une fois, pour une énarque, n'est pas un crime mais pour une ministre déléguée au ministre de l'économie qui prétend venir faire un, un discours de réindustrialisation ou de pseudo-réindustrialisation, me semble par contre beaucoup plus grave. On ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie. Alors, yeah. Choriste des mots creux, euh, quand le plus le discours est creux, plus tu peux le farcir avec des idées euh, d'origine de, extérieure. Donc évidemment, euh, là, comme c'est ce, comme une succession de mots creux à donner, on va pouvoir lui injecter, j'imagine, un discours euh, en apparence bienveillant et inclusif d'accueil des minorités opprimées, des réfugiés politiques, mais en fait, en s'adressant en sous-texte au patronat euh, qui sait très bien l'avantage de ces minorités, qui est que, vous le savez, euh, euh, lobbying à la baisse sur les salaires parce qu'ils se syndiquent moins, parce qu'ils revendiquent moins, parce que quand on est illégitime, voire illégal, et eh bien évidemment, euh, on accepte des missions euh, plus, plus instables, enfin tout ce que vous savez par cœur. Euh, donc deux niveaux de lecture. C'est très médiocre sur le fond, mais pour l'instant, on va dire qu'elle coche les cases, et que sa technique pour cocher les cases, c'est de faire la choriste du mot « creux » et d'enfouir, en fait, dans le creux du mot, euh, les, des, petits, des petits chevaux de trois au patronat. C'est très macronien, finalement, comme ossature de discours. Ah, quelques jours. J'aime l'industrie euh, aussi, euh, parce que c'est là que nous sommes en train de transformer l'économie. Et lorsqu'on m'a approché pour rentrer... Oui, alors là, sur un point de vue technique pur, je suis quand même déçu qu'une représentante de la parole publique ne tienne pas 6 minutes sans notes. Euh, il est normal d'avoir des notes. Enfin, moi, je parle deux fois trois heures en séminaire avec des notes. Je ne lis pas un texte. Je m'exprime dans des vidéoscopies qui font 20, 20 30, 40, 50 minutes. J'ai quelques notes. Mais vous voyez bien depuis le début que je n'ai pas jeté un seul œil. Euh, en vidéo d'actualité, j'ai effectivement les dates et les faits saillants qui me... que je n'aurais pas forcément en tête. Mais tu as voulu jouer le TED Talk, d'accord tu as voulu, sans vergogne, épouser les contours de, cette, euh, de cet outil de propagande qui est TED, en emprunter la syntaxe, à la limite, bah, fait comme TED. À TED, ils ont interdiction de lire des notes. C'est au moins ce qu'on ne peut pas leur enlever. Au gouvernement, on m'a dit... Elle est très maladroite. Tu sais, Bercy, on parle de PIB, on parle de croissance, on parle de macroéconomie. On parle... Oui, on en parle d'autant plus qu'il n'y en a pas, en fait. Hein. Souvenez-vous, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. On parle de PIB, parce que le PIB est en train de disparaître sous la dette. On parle de croissance, parce qu'il n'y en a pas. Hein. Euh, on a de la croissance feinte, qui n'est que l'inflation des actifs et la réintégration dans la croissance, ou plutôt dans le PIB, de, euh, de chiffres qui n'ont rien à y faire, les armes, la drogue, la prostitution, que sais-je. Il euh, n'y a pas de croissance réelle, au sens où, comme dirait Jean Co, euh, on ne construit rien de euh, concret depuis 15 ans. Il n'y a, de... a rien, si vous voulez, qui fasse appel au, ta... au tableau de Mandelayev. Le tableau de Mandeliev, c'est ce les... la... la liste des atomes qui construisent le monde qui nous entoure. Nous ne construisons pas plus de mètres carrés, nous en construisons moins. Nous n'extrayons pas plus de choses, de, la... de minerais, nous en extrayons moins. Les rendements de l'agriculture stagnent, voire décroissent. Les, on le verra tout à l'heure dans la partie des industrialisations, c'est pour ça que j'ai mes petites notes. La plupart des fleurons technologiques et des outils de souveraineté sont en train de s'émietter. Donc euh, concrètement, la, la croissance réelle, mesurable sur des choses que l'on fabriquerait, disparaît. Au, derrière une, une inflation des actifs, une inflation de l'immobilier, une inflation des terres arables qui rentrent dans la croissance mais qui n'en sont que des artefacts, voire de la tricherie pure. Bon, ça, elle n'a pas le droit de le dire, on ne peut pas lui reprocher. Néanmoins, il faut quand même savoir de quoi on parle. Euh, de diplomatie euh, économique, mais on ne parle pas assez des hommes. On ne parle pas assez des visages des entrepreneurs, on ne parle pas assez des, des hommes, industriels. Des hommes et des femmes, s'il te plaît. Sois un peu inclusive, Agnès panier runacher et toi, qui as travaillé dans l'industrie, qui, toi, qui euh, dirige une entreprise de loisirs, toi, qui, tu dois être ce visage de ces hommes et de ces femmes. Alors, qui, qui Alors là, du coup, euh, moi, j'ai le droit de décontextualiser parce que c'est le principe d'une vidéoscopie. Toi, qui sais, Agnès, que ton message est enregistré, tu ne peux pas choisir un interlocuteur dans le public, le tutoyer sans nous expliquer qui c'est. Car là, tu nous prives d'un élément de contexte qui, pour le coup, euh, rend ton discours inaudible. S'adresse-t-elle à un, un, un, un collaborateur S'adresse-t-elle à un... Qu'est-ce que c'est C'est un client du salon Tu dois nous dire qui c'est, et, et, et, et bizarrement, après, nous, dans un contexte de, de réindustrialisation, comme je vous le disais, totalement utopique, l'exemple qu'elle prend, c'est un exemple du tourisme. C'est-à-dire, finalement, de l'industrie la, de la plus putassière qui soit, puisque le tourisme c'est monétiser l'attrait de notre pays, mais à travers ce qu'en ont fait les générations précédentes. Alors, je le reproche à la France comme je le reproche à l'Italie. C'est se faire du beurre sur la base des épinards plantés par nos aïeux. Car les touristes ne viennent pas voir ce que nous faisons, ils viennent voir ce que nos aïeux ont construit, et nous, on en récupère la rente. Mais le tourisme n'est pas une industrie de croissance rentable, car, pour plein de raisons qu'on développerait une autre fois, mais notamment parce que ça peut s'arrêter à tout moment avec, euh, avec désormais les, les pandémies mondiales, parce que euh, ça dépend beaucoup du trafic aérien qui lui aussi est soumis à régulation et à dérégulation, et surtout parce que ça n'impulse de l'argent frais que de façon très hétérogène dans l'économie. Tout le monde n'en bénéficie pas. Et en plus, urbanistiquement, ça nuit aux villes, car ça les pousse à se transformer en lieu à, à touristes et à vendre simplement des, des, des souvenirs et des merdes que les touristes peuvent ramener chez eux. Donc ça a beaucoup d'inconvénients, mais manifestement, Agnès, Pannier, runaché, les dénigres ou en tout cas les mineurs eu égard à un avantage qu'on n'a pas bien euh, encore pas bien évalué. Donc euh, manque de clarté, très très faible sur la forme, grosse déception. Qui individuellement et avec leurs salariés euh, font la richesse de notre pays. Ne taclons pas injustement en revanche, nous aurions tous l'air aussi mal à l'aise qu'elle, d'un point de vue physique, sur une scène aussi grande. La scène est disproportionnée à un soliloque. Elle manque un peu d'ancrage. Ah, il y a un ancrage par terre. Si, il si, y a un point de référence. Mais néanmoins, euh, ils ont voulu faire un TED à la française, mais le rond de TED est en fait est trois fois plus petit. Hein. On montrera en post-production, on comparera. Du coup, là, elle est un petit peu perdue. Et on le serait tous à sa place. Donc, euh, ne taclons jamais injustement tu dois porter leur voix au gouvernement et tu dois faire en sorte qu'on les accompagne individuellement chacun et que chacun soit reconnu dans ce qu'il fait pour notre pays. Ça me surprend énormément Agnès, euh, d'ailleurs tu as à 1 minute 50, je vois que tu n'as pas forcément l'air très convaincu par ce que tu viens de dire. Euh, je croyais que le rôle d'une nation euh, et d'un État et d'un ministère était le collectif. Je n'avais jamais compris que le rôle de l'État était de prendre en compte les individus. Donc tu me l'apprends. Le problème, c'est que ça, c'est quand même fabriquer un, un creuset à déception. C'est-à-dire que si on te prend au pied de la lettre, on attend de l'État une espèce d'accompagnement, quelque, quelque chose entre le conseiller d'orientation et l'accompagnement la, la, thérapeutique qu'il ne peut pas fournir et qui crée la déception. Enfin, n'importe qui euh, a quitté le monde des enfants pour rentrer dans le monde des adultes c'est très bien que euh, de l'entretien d'embauche au plan de licenciement, donc de l'embauche à la débauche, euh, il faut d'abord compter sur soi, hein, avant de compter sur euh, l'APEC, la NPE ou quelque accompagnement que ce soit, on en a tous vu les, les lacunes et les limites. Donc, euh, encore une fois, je ne sais pas à quel degré il faut prendre ces paroles, j'ai l'impression que c'est un langage codé pour des gens qui ne sont pas nous et pas vous. Hein. Et ça m'a bien plu comme défi. Ça m'a bien plu et je suis arrivée avec mon équipe à regarder quel pouvait être le fil rouge de notre action. Et en fait, la stupéfaction que j'ai eue, c'est la capitulation de nos politiques depuis 30 ans sur l'industrie. La capitulation industrielle. Le fait que pendant 30 ans, on ait systématiquement mis de côté l'industrie parce que... On sait bien, en France, on a des idées et on a qu'à laisser le reste des, des pays du monde fabriquer à notre place. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ben, on est ravis de te l'entendre dire. Maintenant, on aimerait un petit peu des faits et des actes. Alors d'abord, 30 ans, euh, c'est tellement un palinceste. Oui, je sais, ça s'écrit palimpseste mais je n'aime pas le palimpseste, je dis palinceste. L'ossature macronienne de son discours, c'est tellement un palinceste des discours des années... 80-90 sur la, la mondialisation heureuse que du coup elle a oublié de revoir les chiffres c'est pas 30 ans c'est 40 voire 50 car le, la pierre d'achoppement à l'occasion de laquelle nos élites ont décidé que euh, nous ferions entre guillemets les fusées pendant que les le reste du monde euh, ferait euh, les chemises et les pantoufles c'est pas les années 80 c'est les années 70 avec Pompidou 73 et c'est d'ailleurs je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo sur l'art contemporain que vous avez snobé ben tant pis pour vous je vous avais expliqué disais-je que euh, le ce qui est choquant dans dans l'immeuble le centre dans le dans Beaubourg dans l'architecture du centre Pompidou ce qui est choquant c'est pas tellement les couleurs primaires ou le fait que ça jure avec l'environnement même si c'est pour avoir habité à côté 5 ans je peux vous confirmer que ça jure avec l'environnement ce qui est choquant c'est que c'est un pied de nez à une politique c'est-à-dire qu'on a construit un pastiche d'usine en plein milieu de Paris au moment où la France tournait le dos à son industrialisation et jouait la carte des services. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Ça, ça c'est une mise, une mise en abîme un peu, un peu triste, un peu pathétique, mais à l'époque, on n'avait pas tous les éléments qui, qu de preuve qu'on a eu par la suite et on pouvait à la limite se laisser aller à une certaine utopie surfant sur la vague d'une croissance pour le coup réelle. Bon, c'est bien gentil, mais d'abord, c'est un procédé rhétorique assez faible que de euh, se baser sur la sur la on va dire euh, les les ou les sous-performances des gouvernements précédents pour asseoir sa surperformance. Enfin, euh, je pense que là il est temps de lister les entreprises et pour le coup les fleurons que ton gouvernement et toi Agnès pannier Runachet, avait bradé ou est en train de brader, donc on va citer dans le désordre euh, Arjo Wiggins dans la Sarthe, fabricant de papiers spéciaux pour les cartes grises, les billets de banque pour de nombreux pays. On va citer la dernière entreprise de recyclage de papier en France qui a fermé si je ne m'abuse l'année dernière pendant le Covid. On va citer Luxfer, la seule en France, la seule entreprise en France à fabriquer des bouteilles d'oxygène à usage médical. Euh, C'était stratégique en pleine de période de Covid, vous ne l'avez pas soutenu. On va citer J'aime Plus, Alstom, ArcelorMittal, Suez, Essilor, Lafarge, Technip, plusieurs aéroports nationaux. Euh, Air France qui, pour des raisons d'ouverture à la concurrence, perd ses euh, créneaux, c'est-à-dire ses, ses slots dans les aéroports au niveau des emplacements et des créneaux horaires. Les usines d'armement, notamment Famas Pamas, euh, la production des moteurs d'Ariane 6, Dassault qui devra transférer ses, ses technologies à l'Allemagne dans le cadre du projet SCAF, hein, le SCAF, à ne pas confondre avec la, la, la CAF, euh, même s'il y a un lien direct euh, à très long terme. Le président de Smart France, qui a annoncé dans le Républicain Laurent la fin de la production de la, de la Smart, avec une délocalisation en Chine. Heureusement, l'usine a été rachetée par Ineos, sinon c'était 1500 chômeurs. Van Leva, la biotech française, roulée dans la farine par les Anglais, jamais soutenue par la France. Donc, je veux bien que tu t'en orgueillisses d'une performance économique par, on va dire, par contraposée au gouvernement précédent. Par contre, euh, je pense que là, à un moment, euh, tu ne peux pas nier le réel trop longtemps. Et surtout, tu ne peux pas, au titre que quelques, usi quelques usines de pantoufles, de quinoa ou de, ou de marinières made in France, ont réouvert dans l'Ouest. Car c'est vrai, il y a une légère, on le montrera en post-production, il y a une légère réindustrialisation de l'ouest de la France, c'est-à-dire du, du littoral atlantique, mais surtout sur des industries, on va dire, mineures, d'intérêt secondaire ou tertiaire, mais qui ne peut masquer évidemment la perte de souveraineté et d'industrie majeure, car quand on n'aura plus d'armes pour se défendre, d'électricité pour se chauffer, effectivement, bah oui. Euh, quand on sera foutu dehors sans chauffage, il faudra des marinières cousues en France et des chaussettes faites en Auvergne pour arriver à survivre sans mourir de froid. C'est peut-être ça le projet en fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et euh, cette mission de reconquête industrielle est désormais le fil rouge de notre action. La reconquête industrielle, c'est la reconquête. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a perdu, et on sait ce qu'on doit gagner. On sait, que... comme dirait Jean-Luc Mélenchon, ah c'est pertinent ce que vous dites. Là. <rire> Mais... On sait qu'on va devoir aller chercher emploi par emploi, site par site, projet par projet, usine par usine. On sait aussi que ça ne va pas se faire tout seul. La... Ben, euh, ça, que ça, ça se passe pas tout seul, ça c'est une évidence. Par contre, on sait surtout que ça ne va pas se faire du tout puisque l'Europe, via ces articles, si je ne m'abuse, 8, 77 et 79, t'empêcheront les relocalisations, pas, en t'empêchant euh, de limiter les mouvements de capitaux. Tu vois, ce que tu dis, à la limite, là, tu es en train de tenir un discours sensé, tout à fait sensé, à la Montebourg, à la, à la Philippot, euh, voire à la Zemmour, euh, partant du principe que, par exemple, le bon sens voudrait qu'une entreprise, genre smart, qui délocalise ses usines euh, ses en Chine, n'ait ben, plus le droit de vendre les Smart faites en Chine, en France. Voilà, Ça, ça les calmerait. Mais ça, tu n'as pas le droit de l'interdire. Et tu nous le caches, hein, encore une fois, ossature euh, de, de discours tout à fait macronienne. Je veux tout et son contraire, surtout ce qui est impossible. La conquête, c'est une quête ensemble. C'est une quête qui suppose que... Ah, on bien fait de la sémantique c'est Il y a euh, des politiques, des élus, des services de l'État qui soient mobilisés. Mais c'est une quête qui suppose qu'on soit à vos côtés. Et c'est une quête dans laquelle, vous, vous êtes central. Dans laquelle C'est ça que nous voulons... C'est marrant, ce, ces énarques. Euh, ces gens dont la, le CV s'est construit à base de régurgitation d'éléments appris par cœur, qui ont beaucoup de mal avec l'improvisation, avec la syntaxe. Là, il s'agit de décliner un pronom féminin. Bon, apparemment, c'est trop compliqué. Et en parlant de féminin, le fait de faire une arrêt, un arrêt sur image imprévue m'a permis de remarquer une petite beauté brune là. Alors, c'est peut-être pas Clémence, la copine de, de Mélenchon, quoique. Mais là, à 3009, on montrera en post-prod en bas à gauche. C'est ça que vous il y a une brune masquée avec des hanches ravissantes et un petit thigh gap. Là, il y a un chemisier en soie. Nous voulons mener aujourd'hui. Ça, c'est plus je intéressant. Euh, à la trois ans après où on en est, je me dis qu'on a toutes les raisons d'espérer. Toutes les raisons d'espérer, s'appellent, s'appelle. Hein, je le rappelle. J'aime plus Alstom, ArcelorMittal, Suez et Silor, Lafarge, Technip. Les... <rire> voilà. Fais-nous rêver, fais-nous rêver et surtout euh, euh, masque la perte de fleurons nationaux. Vas-y, impressionne-moi. On a créé. En 2017, en 2018, en 2019, en 2018, des emplois industriels. Chaque année, lesquels des ça emplois industriels nets. On a des raisons d'espérer parce qu'il y a deux fois plus de projets de développement industriel, de sites industriels, bien un exemple, il y a là. deux ans, cette année, en plein milieu de la crise. On a des raisons d'espérer parce que depuis trois ans maintenant, nous sommes la destination préférée des étrangers pour faire des projets industriels en Europe. En 2020, bah, oui, vais... en Europe, parce qu'il n'y a plus l'Angleterre, en fait. <rire> Ça, c'est encore une fois, c'est un, un jeu sémantique assez subtil. L'Angleterre n'étant plus en Europe, elle ne le compte plus. Euh, il faut voir. Ça, c'est une information à vérifier en post-production. Encore une fois, une vidéoscopie, je réagis en instantané. J'ai tendance à considérer que la période étant chaotique, elle n'est pas propice à des comparaisons, mais à la limite, euh, à la limite, on verra en post-production si c'est vrai. Et en tout cas, si c'est vrai dans l'absolu, ce sont sur des industries, encore une fois, mineures euh, et qui sont qui ne sont pas les industries majeures, comme la défense, l'armement faisant partie de la défense, l'autonomie le, le, énergétique, euh, l'agroalimentaire et l'habillement. C'est-à-dire que quand vous avez froid ou faim ou que vous êtes en danger physique, évidemment, euh, le fait d'avoir, des encore une fois, du miel euh, fait dans l'Aveyron ou des... Euh, ou des casquettes fait en Charente, vous importe peu quoi. Même le luxe d'être devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis. Alors oui, on a la raison ouais. d'espérer. Fact checkons, s'il vous plaît, en commentaire. Euh, je voudrais absolument fact checker cette assertion. A-t-on plus d'usines euh, qui ouvrent que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis s'il vous plaît fact -checkons, les... fact checkons et fact checkons les fact checkers. Okay. On a la raison d'être fiers. Et assez paradoxalement, aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas d'avoir des projets, ce n'est pas d'avoir des contrats, c'est peut-être de lancer des mines pilotes, comme tu me disais un instant, Nicolas, mais ça on va le faire avec le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République la semaine prochaine. Non, c'est de changer... Donc manifestement, son, son interlocuteur, son aurora, à elle s'appellerait Nicolas, ce qui rime, par contre, euh, euh, en tutoyant une relation dans la pièce sans nous la présenter, d'un point de vue, cette fois-ci je laisse le, la, le fond et je remonte à la forme, euh, d'un point de vue purement formel, c'est assez maladroit car ça nous exclut. Donc sa prestation, euh, j'en conclue maintenant, j'en suis aux deux tiers, est techniquement très, très très très très faible et elle va avoir besoin de notre aide. Hein. Là je le sens... Euh, il va falloir lui sortir le coupon pour le, le séminaire, euh, parler, de, parler en public, parce que là, ça n'est plus possible. C'est aussi notre image qui est en jeu. Le regard des hommes et des femmes de ce pays sur l'industrie, c'est de partir à la conquête des cœurs et de l'imaginaire dans l'industrie. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous. Partir à la conquête des, des cœurs de vous et de l'imaginaire Vous ouvriez vos entreprises aux classes de primaire. J'ai besoin de vous pour que vous accueilliez des professeurs des collèges, des gens qui orientent les jeunes, peut-être même des parents, des proviseurs, pour leur montrer ce qui est réellement votre métier, pour montrer que l'industrie, c'est pas gris, c'est pas has been, mais que l'industrie, c'est l'endroit où on invente, c'est technologique, c'est le vaccin qui va nous sortir de cette pandémie. Oula, alors non, alors là, euh, oui, alors, <rire> encore une fois, c'est un petit peu la, la, la technique de l'éclair ou de la religieuse, hein, c'est-à-dire que plus il y a de place au milieu, plus on farcit avec, euh, euh, avec les restes de la veille. Euh, non, non, non. Alors là, je réfute totalement euh, l'histoire du VA trois euh, petits points. Je trouve que c'est absolument grossier. Mais enfin, c'est pas plus grossier que de nous avoir glissé le, le migrant. Donc, est-ce qu'on a eu le migrant Là, on a le VA, CC. trois euh, petits points. Derrière, qu'est-ce qu'on aura On aura, on aura euh, les handicapés et, euh, et les femmes et les LGBT. Hein. Voilà, en gros, ce que je vous prédis pour la fin du discours. Non, ça, c'est ridicule. Mais, euh, par contre, ce qu'elle a dit avant, hein, encore une fois, euh, souci de probité ne jamais tacler univoque de façon univoque et unilatérale, n'est pas idiot. Hein euh, C'est-à-dire que c'est un peu les montagnes russes Agnès Panier, et Runacher, c'est très plat et très mauvais sur la forme, mais c'est un peu les montagnes russes sur le fond. et bien là, cette femme m'inspire plutôt de l'antipathie, je remarque néanmoins que là, elle a raison, et qu'effectivement, regardez, euh, prenez-moi comme exemple, euh, d'une famille de, petits de tout petits fonctionnaires, je n'ai jamais eu, on ne m'a jamais transmis la culture entrepreneuriale, et deux, avant la prépa, c'est-à-dire avant l'âge de 18-20 ans, je n'avais jamais euh, discuté de presque 5 minutes avec un entrepreneur. Euh, je n'avais jamais vu un freelance euh, vivre de, de, de, de, de, de son savoir. Je n'avais vu finalement que des salariés et des profs dans ma vie, ou des, ch ou des chômeurs. Et euh, j'aurais apprécié d'avoir un autre son de cloche, de voir un peu le monde en stéréo. Et donc je suis favorable à cette proposition pandémie, c'est le robot qui va sur Mars pour explorer, c'est la, la fusée que l'on peut réutiliser. L'industrie c'est tout ça, et pour tout ça, il faut changer le regard des jeunes. Ça veut dire aussi proposer des stages de troisième, devenir mentor. Si chacun d'entre vous dans cette salle était le mentor d'un jeune, et lui permettait de... Oui, voir... alors ça, encore une fois, derrière la parole de mentor résonne le doux dictat toujours, de l'empire euh, anglo-saxon, puisque le mentorship, c'est-à-dire le parrainage d'un nouvel arrivant par un ancien, ou le parrainage d'un scolaire par un, un entrepreneur, est quelque chose de très, de très américain. Alors, encore une fois, à titre personnel, je n'en réfute pas l'efficacité. J'aurais voulu, lançant ma boîte, avoir un mentor. D'ailleurs, j'en ai, ai cherché un peu maladroitement à l'époque, j'en ai pas forcément trouvé. En tout cas, oui, pourquoi pas dans l'idée après, ce qui me gêne, c'est la prégnance, voire l'omniprésence de l'idéologie américaine, hein, de la mise en scène à la tête jusqu'au discours, tout en se prétendant nouveau. Non, c'est un palinceste, c'est une ressucée de concepts qui ont de 30 à 50 ans, et même l'esthétique et la mise en abîme de cette ressucée puisque c'est Scarface, c'est une esthétique des années 70, c'est Al Pacino, dans Scarface, devant une paire d'enceintes JBL de Californie des années 70, on montrera le, le, le montage à l'écran, dans un tête des, euh, des années 2010. Et euh, tout ça est censé être moderne, sachant que nous n'avons aucun des outils de la souveraineté qui permettrait de le, de, de le réaliser. Voir qu'il a un potentiel incroyable et que tous les possibles lui sont ouverts, vous pouvez changer l'existence d'un jeune vous... Oui, alors ça, c'est le fameux changement, c'est maintenant, de, de Tonton François, recyclé à la sauce féminine. Et euh, tout est possible, c'est ce que Soël, hein, je vous le rappelle dans ma partition utopique, tragique, euh, c'est ce par quoi Macron a gagné, c'est-à-dire une espèce d'optimisme abstrait euh, dont les Français ont besoin par dose, par intraveineuse, tous les cinq ans. 3, 2, 1, top La France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique. Au classement de l'alimentation durable, la France est championne du monde. Notre ambition à tous, c'est d'avoir un jour des hommes sur Mars. Donc, manifestement, ça a un pouvoir incroyable sur les masses incultes. L'utopie abstraite est toujours force de conviction et facteur clé de succès en politique. Et c'est d'ailleurs très très très très triste que les gens tombent dans des pièges aussi, aussi grossiers. Quoi. Vous pouvez aussi changer le regard que nous avons sur l'entreprise et sur l'industrie. C'est les apprentis, c'est les alternants, c'est tout ça, aujourd'hui, que vous pouvez permettre à votre pays, et c'est une toute petite chose, et je me permets de le glisser avec peut-être une pointe de malice, c'est de supprimer cette ligne sur les offres d'emploi qui dit « permis de conduire obligatoire pour les jeunes ». Parce que le permis de conduire, il va le passer. C'est ça... marrant. Là, là est-ce que vous avez entendu que, tout en étant dans un timbre un peu, un peu aigre-doux, c'est le premier moment de son intervention, je suis à 6 minutes 0,1, où ça passe par elle. Ça, je pense que ça n'était pas adoubé par le gouvernement, c'est une initiative personnelle. Elles sont, sans changer de, de note complètement, elles se retimbrent, elles, elle descend d'une demi-octave, elle respire, pour laisser le mot résonner, alors qu'au début, évidemment, ça a enchaîné comme une espèce de, de, de, de batterie électronique. Et, et c'est malheureusement le, son initiative sur laquelle, je suis désolé Agnès, je suis en désaccord, je te trouve pour le coup pas assez à droite. Bah oui, c'est à droite en deux, en deux mots, à apostrophe droite. Euh, il est très drôle que pour les apôtres du, euh, du self-made et du traverser la rue, il y ait cette mensuétude par rapport aux générations euh, X, Z, donc ce serait, on va dire, les, les, les Z, les millénials et les euh, post Là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, je pense qu'à un moment, il faut que euh, la génération démécanisée dé et démotorisée qui vit d'abstraction et qui vit de série, euh, comprennent qu'à un moment, on ne peut pas tout avoir et qu'il y a des choix à faire. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on ne peut pas être dans un turbo-libéralisme en mode euh, lutte de tous contre tous, initiative personnelle, tout en leur disant bah, « euh, vous allez lutter contre tout le monde, mais en blabla car ». Non, c'est à un moment, si tu n'habites pas dans le centre d'une métropole desservie par un métro, et quand bien même tu y habiterais, toujours un peu de peine pour les gens qui pensent pouvoir s'abstenir du permis parce que ils ne voient que le monde en pointillé. Hein. Ils ne voient que le centre des grandes villes re reliées par des aéroports et par des avions. Enfin, ça, c'est leur problème. Euh, tu ne peux pas euh, nous prétendre que dans 95% du territoire, c'est-à-dire toute la France sauf l'île de France, on puisse vivre sans voiture. J'ai habité en province 20 ans, j'y retourne tous les ans. C'est absolument impossible et impensable. Et là, euh, tu nous fais du en même temps déplacer. Donc voilà, euh, assume d'être à droite, assume d'être libéral. Mais ça, c'est la conviction écolo, c'est-à-dire... Euh, nous allons vouloir euh, réindustrialiser sans polluer et relibéraliser -re sans permis. Hein. C'est toujours le, le grand écart facial euh, déchirant. Ça serait pas mal qu'il ait un job et que quelques mois, il puisse covoiturer ou trouver une façon... Voilà, j'avais dit Blablacar. Bon, évidemment, euh, elle avait derrière, derrière la, la tête le, le, le covoiturage. Je vous invite. À découvrir ce que c'est que la vie en Meurthe et Moselle, dans lindre et Loire, dans le Var, dans les Pyrénées, sans voiture, avec uniquement pour moyen de déplacement le covoiturage. Je vous invite à y goûter un mois ou deux, nous allons en reparler. Et puis Agnès, je t'invite également à te déplacer sans chauffeur en province et nous en reparlons. De travailler dans l'entreprise. Alors, avec ça, vous allez pouvoir redonner. Aux jeunes, l'envie d'aller travailler dans l'industrie, la fierté, la dignité, à des personnes en situation de handicap, à des femmes en reconversion, la fierté. Ah, de travailler. Attendez, je vous avais dit, je vous avais promis les LGBT, on les a pas eu. Je vous avais dit le handicap, on l'a eu. Enfin, donc j'ai un sur. Travailler des... dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. C'est pas une punition. C'est pas une punition. c'est pour la magie. Euh, bah écoutez, euh, alors, discours évidemment assez peu surprenant sur le fond, mais par contre, ce qui m'a surpris, c'est que c'est quand même une nouvelle fois extrêmement faible sur la forme. Même Marlène aurait aurait aurait fait mieux, mais enfin bon, on a voulu des quotas, donc on a on a, on a les quotas qu'on a voulu. Elle euh, nous dessert en desservant son discours par une forme aussi mauvaise. Sur le fond de la réindustrialisation, je vous avoue que euh, il faut se référer euh, à des référents. Alors les miens, ça va être euh, les souverainistes, euh, Philippe Murer, le cercle Aristote, etc. Sur la forme, en revanche. Je peux aider Agnès et ses congénères. Mon séminaire qu'on va lui offrir, d'ailleurs, et que je vais vous permettre de vous offrir, allez, on fait quoi On fait 40% pendant 24 heures sur mon séminaire « Parler en public ». Oui, je vous avais promis pas le promo, mais là, vraiment, on a trop souffert. C'est trop la honte. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable de se faire représenter par une ministre déléguée à l'économie qui sous-performe autant à l'oral. Jusqu'à demain soir alors le jour de la publication je ne le connais pas encore l'heure elle sera pas écrite donc le lendemain minuit voilà donc opération agnès panier runaché on va l'appeler apr petit code promo exclusif apr 40% de remise sur mon mon séminaire par les rangs publics via le coupon apr voilà lien à l'écran lien ci dessous c'est juste 24 heures mais euh, grâce à ça, vous serez meilleur qu'une ministre délégué à l'économie. Et puis, euh, là, ce n'est pas possible d'entendre des gens euh, détimbrer autant et convaincre aussi peu. Voilà, à un moment, euh, j'ai des formations sur le sujet qu'elles servent. 40% APR 24 heures. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.